Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la tablette N1 Npad, une tablette 4G de 10,4 pouces, abordable et performante. Elle dispose d'un écran de 2000 par 1200, avec 8Go de RAM, 128Go de ROM, plus de la microSD jusqu'à 1TB. Elle tourne sur Android 12 et est parfaite pour les jeux et l'utilisation quotidienne. La batterie fait 6600 mAh avec une charge rapide de 20W. Petite caméra avant, caméra arrière, finition métal, je veux dire qu'elle est bien. Tu découvriras cette review complète sur GLG Review si tu veux en savoir N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de tests high-tech.